Sur le, sur le chemin. Je la fais sur mon bras, tu la fais sur ton bras? Vas-y. Sur mon chemin, dans ma cabane, sur mon chemin, dans ma cabane, en bois. Sur mon chemin, dans ma cabane, en bois, en pierre. Sur mon chemin, dans ma cabane, en bois, en pierre, en terre séché. L'hiver voulait entrer. Sur mon chemin, dans ma cabane. En pierre, en bois, en pierre, en terre séchée. L'hiver voulait entrer. Mais les portes se sont fermées.